Nous avons la chance d'avoir presque tout le monde physiquement présent pour cet après-midi, à une exception près, qui est le premier intervenant, Paul Mattei, qui a dû renoncer pour raison de santé un peu au dernier moment, ce qui explique que euh, son texte sera lu seulement, puisqu'il n'a pas eu le temps d'enregistrer quelque chose. Et c'est donc moi qui lirai son texte à sa place pour commencer cette série. Et il n'y aura pas, du coup, de connexion possible avec tant de questions pour sa communication. C'est donc la quatrième et dernière session pour la partie académique de notre colloque que nous entamons et qui est intitulée de l'unité comme inspiration. Je ne sais pas si vous vous êtes demandé ce que ça voulait dire. Moi, je me suis demandé un moment avant d'être illuminé et de comprendre qu'il s'agissait de ceux qui ont été inspirés par Irénée en aval d'Irénée. Voilà, mais sûrement, vous vous l'aviez tous compris. Moi, je suis un peu lent. Nous commençons donc, pour ceux qui ont été des lecteurs d'Irénée, lecteurs euh, potentiels, ce n'est pas toujours certain, nous allons commencer avec l'Afrique du Nord, puisque puisqu'on euh, sait que le premier lecteur d'Irénée, c'est Tertullien, et c'est donc le professeur Paul Mattei qui... Intervient là-dessus. Paul Mattei est professeur de langue et littérature latine à l'Université Lumière Lyon 2, enfin était, puisque son successeur, du reste Stéphane nous fait l'amitié d'être là cet après-midi. Et Paul Mattei est également, depuis des années déjà, professeur invité à l'Augustinianum de Rome. C'est un spécialiste de la littérature chrétienne d'Afrique du Nord, Tertullien, Cyprien et les pseudo-Cypriens, et puis bien entendu Augustin. C'est donc à ce titre qu'il était tout à fait qualifié pour nous parler, je lis le titre de sa communication, de l'héritage ecclésiologique d'Irénée dans la première tradition africaine, Tertullien et cyprien. Donc je vous lis le texte qui nous a fait parvenir. L'ecclésiologie des premiers écrivains latins chrétiens d'Afrique, Tertullien et cyprien, pesa d'un poids considérable sur l'histoire générale de l'ecclésiologie, tant en Orient que, via notamment Saint-Augustin, en Occident. Dans cet Occident, à partir du XVIe siècle, elle irrigue telle ou telle dénomination, se réclamant pour partie de la réforme, je veux dire la communion épiscopalienne, du moins en ses tendances « high church ». Entre les catholiques, la présence de saint Cyprien est notable au XVIIe siècle chez les Gallicans et, à notre époque, dans les références patristiques de la constitution lumen gentium du Concile Vatican II. C'est dire l'importance, aujourd'hui encore, de cette ecclésiologie. Celle-ci n'est pas elle-même le fruit d'une génération spontanée. Sans anticiper, sur ce qui sera dit plus loin, il est permis de rappeler tout de suite que, touchant la notion de succession apostolique, et des critères de vérité, le Tertullien du traité de la prescription des hérétiques dépend d'Irénée. Il faut cependant compléter cette recherche de filiation selon deux lignes. D'une part, s'agissant des acteurs, en étendant le regard vers l'amont à toute la tradition asiate qu'il a exercée et à laquelle ressortit Irénée, vers l'aval à toute la première littérature africaine qu'il a reçue, soit au-delà de Tertullien à Cyprien. D'autre part, S'agissant de la matière, en envisageant deux directions plus spéciales, l'ontologie de l'Église et la théologie des ministères. D'où un exposé qu'il m'a paru plus clair, ou si l'on préfère, moins acrobatique, de dérouler en trois points, dans une démarche systématique. Ontologie de l'Église, théologie de l'épiscopat, en annexe d'une certaine façon et plus brièvement, Question du primat romain. À l'intérieur de chaque point, j'examinerai tour à tour pour elle-même la position des trois auteurs sélectionnés, Irénée, Tertullien, Cyprien, avec un minimum de comparatisme. Le comparatisme, en revanche, dominera dans la conclusion de chacun des trois points et dans la conclusion d'ensemble. Il va de soi que le sujet étudié, et dans le peu de pages qui suivent, occuperait sans peine un gros volume si l'on voulait entrer dans toutes les particularité. On me pardonnera si je m'en tiens ici aux lignes de Crète. Premier point donc, l'ontologie de l'église, l'église mère animée par le Saint-Esprit. Chez Irénée, avec un premier sous-point, maternité de l'église et présence de l'esprit. L'église, pour Irénée de Lyon, est une mère qui abreuve ses enfants du lait de la vérité. Et elle joue ce rôle parce que l'Esprit Saint demeure en elle. Un texte célèbre de l'Adversus Hérésès 3, 24, 2 l'exprime avec force, je n'en cite que l'essentiel. Là où est l'Église, est l'Esprit de Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce, et l'Esprit est vérité. C'est pourquoi ceux qui s'excluent de lui ne se nourrissent pas non plus aux mamelles de leur mère en vue de la vie, et n'ont point part à la source limpide qui coule du corps du Christ. Ce passage recèle une pensée sous-jacente, implicite, qui explique la raison du lien entre maternité de l'Église et inhabitation en elle de l'Esprit. Au-delà, en effet, de l'apparente incohérence des métaphores, les mamelles qui distillent de l'eau, il faut saisir à quel verset néo-testamentaire, et plus exactement, Johannique, renvoie la mention de la source limpide qui coule du corps du Christ. L'édition des sources chrétiennes indique Apocalypse 22, 1, la source limpide jaillissant du trône de Dieu et de l'agneau, et Jean 7, 37-38, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi allusion à Jean 19, 34, du côté transpercé du crucifié, sorte du sang et de l'eau. Tous les éléments se mettraient alors en place, selon une typologie attestée dans la patristique et plus tard, mais non pas sous cette forme exacte chez Irénée, la nouvelle Ève, munie des deux sacrements, de l'Eucharistie et du baptême, naît du flanc du nouvel Adam, et l'eau représente l'esprit régénérateur conféré par le Christ, tête de l'Église, pour rétablir en lui la ressemblance de l'homme avec Dieu. Bien que, en d'autres passages, l'esprit soit dépeint comme volant sur l'Église, il constitue en réalité l'âme du corps, la vie qui l'anime. Deuxième sous-point pour Irénée, le Leben de la pensée irénéenne, la tradition asiate. Cette ontologie de l'Église dont je me suis borné à désigner le cœur, Irénée la doit à la tradition dont il est issu, la tradition asiate. J'en veux pour indice plusieurs passages de la fameuse lettre des chrétiens de Vienne et de Lyon à leurs frères d'Asie et de Phrygie, transcrite par Eusebe au livre 5 de son histoire ecclésiastique. J'en retiens deux, la ligne 45 à propos des apostats rentrés au giron de l'église, ce fut une grande joie pour la Vierge-mère de recevoir vivant ce qu'elle avait rejeté, mort de son sein. Et à la ligne A55, à propos de Blandine, en son dernier supplice, la dernière de toutes, comme une noble mère qui, après avoir encouragé ses enfants, les a envoyés en avant, victorieux, vers le roi. L'allusion obvie, est ici, évidemment, à la mère des sept frères Maccabées. Mais il n'est pas impossible que cette mère soit en même temps la préfiguration d'une autre, l'Église. Il est à noter que plus haut, lors des premiers supplices, la même Blandine, suspendue à un poteau, figure le Christ, invincible athlète, en son combat contre Satan. Blandine, icône du chef et du corps. On trouve là un écho de ce que John Baird nous a dit ce matin. Chez Tertullien, le thème de l'Ecclesia Mater est bien attesté chez lui. Je ne m'attarderai pas à l'éventuelle origine purement linguistique ou stylistique de cet emploi. J'irai tout de suite à la racine théologique. Dès sa période catholique, le Carthaginois se représente l'être de l'Église sous les traits suivants. L'Église, d'abord, est une réalité transcendante, à la fois primordiale et eschatologique. Ecclesia in caelis. La Jungtura, sauf erreur, n'a pas son équivalent chez Irénée. Il ne faut pas se méprendre sur sa portée. Tertullien désigne par là l'être intime de l'Église, sans préjudice pour sa réalisation dans l'histoire en tant qu'institution. Cet être intime, en second lieu, est celui d'une mère féconde de la vie divine qui est en elle. Quand, dans l'oraison dominicale, on prie le Père, on prie aussi le Fils qui est un avec lui, Jean 10:30, et avec le Père et le Fils, implicitement, on nomme la mère Église. Traité de la prière 2, 5, 6, c'est Tertullien. Ce qui introduit enfin surtout à une conception de l'être de l'Église, en son fond, l'Église est le Dieu trinitaire agissant dans son sein. Au baptême, quand sont invoqués les Trois de la Trinité, l'Église est nommée en tant qu'elle est « corps des Trois »,« corpus trium », entendons l'instrument par lequel le salut se déploie au milieu du monde, comme le corps est l'instrument de l'âme, ou plus exactement, si on me passe le mot, comme il est son interface avec le créé. Tertullien, dans tous ses textes, ne lie pas maternité de l'Église et inhabitation de l'Esprit-Saint. Il introduit par rapport à Irénée une inflexion capitale. Il lie maternité de l'Église et inhabitation trinitaire. Dans sa période montaniste, il conserve le même complexe d'idées. Dans le traité sur la. Euh, des sur la pudeur, contrairement à ce qu'il a été parfois supposé, il ne rejette pas le thème de l'ecclesia mater. Il critique la fiction qu'affectionnaient les laxistes d'une église trop maternelle, nous dirions maternante, envers les pécheurs, sous les coudes desquels, pour parler comme, bus, comme bossuet, il s'indigne qu'on glisse des coussins. Surtout, dans le même traité, il distingue ecclesia spiritus et ecclesia numerus episcoporum, non pas opposition à lire le texte sans prévention, mais dualité de cet être théandrique qu'est l'Église et expression sans ambiguïté que le spiritus, ici, n'est pas le seul esprit saint, mais en vertu d'une signification courante de pneuma spiritus, et cela dans Tertullien même, l'étoffe de Dieu et de Dieu Trinité. On pense à Jean 4, 24, Dieu est esprit, c'est ce qui est sous-jacent. La notion de maternité de l'Église, dont il n'est pas interdit d'estimer que Tertullien la doit à Irénée, même si on n'a pas de texte précis, et plus largement à la tradition asiate, cette notion de maternité de l'Église se trouve associée à un autre thème dont on ne voit pas, lui, où Tertullien l'a emprunté, le paradigme trinitaire de l'Église. Inflexion par rapport à Irénée, et je dis plus haut, enrichissement plutôt, et fécond, comme on le voit, dans l'usage que fait Cyprien de la notion d'Église-Trinité. Troisième auteur, donc, Cyprien. De fait, Cyprien, à l'évidence, dépend de l'espèce de Tertullien. Chez lui aussi, il y a lien étroit entre la notion de maternité de l'Église et le paradigme trinitaire. Il n'est pas à propos que je répète ici ce que j'ai étudié ailleurs, « Importance d'une formule du De Oratione 23. 23, du fait de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint, le peuple est réuni. L'Église Trinité, c'est la communauté assemblée au nom et par la puissance des trois. Centralité du vocable « unitas », emprunté mais avec extension de sens, à la triadologie de Tertullien, pour signifier que l'Église catholique est, dans le monde, présence du Dieu un et unique ambivalence en conséquence de ce paradigme trinitaire, l'Église étant témoin de l'unité d'amour qui assemble les trois et affirmation de l'unicité du Dieu des chrétiens, et se révélant par là à la fois accueillant aux pécheurs dans la charité fraternelle et excluant du champ de la vérité et du salut, quiconque lui demeure étranger » toutes ambiguïtés qui se déploient dans les expressions et les images bibliques pour la plupart, qui se lisent au traité des unitatés ecclésiae catholiques, surtout chapitre 4 à 7, et qui eurent dans l'histoire, spécialement celle de l'Afrique au IVe siècle, à l'époque du schisme donatiste, une autorité décisive. Conclusion de ce premier point sur l'ontologie de l'Église, selon toute apparence, les Africains, Tertullien d'abord, dépendent des Asiates en matière d'ontologie de l'Église. Cela est net, je crois, concernant le thème de l'Église mère, en quoi les Africains se démarquent de leurs contemporains romains. Dans sa tradition, du moins telle qu'on l'entrevoit chez Novatien et dans le peu que l'on sait de la pensée du pape Étienne, l'Église de la ville n'intégrait pas un tel thème. Mais nous avons aussi mesuré l'originalité de Tertullien et dans son sillage de Cyprien par rapport à Irénée sur un élément aussi cardinal, le paradigme trinitaire. Deuxième point, la théologie des ministères, spécialement de l'épiscopat, et plus particulièrement autour de la notion de succession apostolique. Irénée d'abord. Premier sous-thème, l'assistance de l'Esprit aux Églises, la notion plénière de tradition apostolique. Contre l'idée gnostique d'une tradition secrète, de didascale en didascale, Irénée affirme la dévolution au grand jour de la doctrine orthodoxe du Christ et des apôtres jusqu'à sa génération. La dévolution publique est celle de la regula fidei, canon despisteos, qui entretient avec l'écriture, elle aussi objet de la transmission, un rapport complexe de clés interprétatives extérieures et de condensées du message biblique. Cette dévolution publique est d'abord et avant tout le fait de l'Esprit-Saint, qui dirige les communautés détentrices de la vraie foi et leurs évêques. Pour Irénée, en dernière instance, ce qui importe, c'est la perpétuité de l'Esprit. Nous retrouvons ce qui a été suggéré plus haut, Premier trait majeur, la notion irénéenne de la successio apostolica est tout autre que juridique, elle est spirituelle. Et deuxième sous-thème, pour Irénée, charisma certum caritatis, hein, le charisme sûr de la charité, l'évêque par rapport à son peuple. La relation des communautés à leurs épiscopes et presbytres est dialectique. Aux yeux du Lyonnais, la succession apostolique est le bien de l'Église qui la possède, non du seul évêque qui se trouve établi à sa tête. Les évêques sont à l'intérieur du peuple de Dieu, qu'inspire sous la motion de l'Esprit ce que plus tard on nommera le sensus fidei. Mais ils sont tout autant l'organe de régulation de la foi, bénéficiant en leur qualité de successeurs des apôtres de ce qu'Irénée nomme charisma cartum sur charisme de la vérité, parti en tant que charisme par l'esprit. Second trait majeur, la notion irénéenne de la successio apostolica ne sépare pas les évêques des communautés, tout en leur confiant un mandat spécifique. Tertullien, maintenant. Des apôtres aux Églises, la place des évêques, c'est le premier thème pour Tertullien. Il est superflu de souligner, je l'ai dit, ce que doivent à Irénée le traité de la prescription des hérétiques, et son combat pour montrer que la catholica est la seule légitime dépositaire des Écritures, leur seul interprète autorisé moyennant la regula fidei dont elle dispose. Il est à peine besoin de noter que Tertullien voit lui aussi l'esprit à l'œuvre dans la permanence de l'Église, dès le traité de la prescription. Et certes, son passage au montanisme devait le renforcer, dans cette conviction, bien que, je l'ai dit également, il faille ne pas se méprendre sur le slogan « Ecclesia Spiritus ». Il vaut en revanche la peine d'observer que même en ces traités montanistes, Tertullien fit toujours grand cas de la succession apostolorum depuis les apôtres et que jamais il ne fut le contempteur de l'épiscopat en tant que tel, ni, à l'inverse, le propagandiste d'une église à la lettre anarchique, ou plutôt charismatique. Cette réserve porte peut-être le sceau d'Irénée dans un équilibre réel dont l'Africain ne se départit jamais, si loin que, à la fin de sa carrière, il se fut laissé emporter dans l'insulte et l'outrage envers des évêques hostiles à la Nouvelle prophétie. Cependant, il est un chapitre décisif où se décèle une différence de taille entre le Lyonnais et le Carthaginois. Pour celui-ci, les évêques... Si importantes et si essentielles que soient toujours à ses yeux demeurées leurs fonctions, ne sont que les témoins d'une succession apostolique dont les communautés en leur totalité sont détentrices. Rien chez lui, à aucun moment, n'a jamais correspondu au charisma, ou veritatis d'Irénée. Et deuxième thème pour Tertullien, confirmatur, le sacerdoce universel et le ministère sacerdotal d'après Tertullien. De fait, en règle générale, Tertullien conçoit les ministres de l'Église jusqu'en leurs attributions sacramentelles, dispensation du baptême et de l'Eucharistie, dans leur essence comme de simples délégués ou représentants des communautés. Tertullien témoigne d'un fait difficile à récuser. La latitude laissée en son temps aux laïcs par la catholica africaine de célébrer, nous dirions validement, l'Eucharistie dans des cas bien ciblés, voire notamment Exhortation aux martyrs au chapitre 7. Le Carthaginois voit dans l'existence d'un tel ministre, non quirotonisé, donc à qui on n'a pas euh, imposé les mains, la preuve de l'indifférenciation substantielle de ce que nous appelons sacerdoce universel et ministère sacerdotal, sans détriment pour la bonne tenue des communautés et leur paix qui est celle-même de Dieu. Cyprien à présent, les mots « soukédere »,« soukessor »,« soukessio » au sens ici requis, pour être rares dans son œuvre, ne sont pas absents. Surtout, l'idée de succession apostolique ne l'est pas. Au contraire, elle affleure dans les documents relatifs aux nombreux litiges de portée ecclésiologique où Cyprien fut mêlé, depuis la contestation de son autorité durant la persécution d'Odès jusqu'à l'affaire du baptême hérétique. Premier thème cyprianique la spécificité du ministère épiscopal. De la succession apostolique, l'ininterruption de la succession épiscopale depuis les apôtres, aspect diachronique, et le maintien de la communion entre les évêques, aspect synchronique, sont non pas seulement les marqueurs, mais les vecteurs. Non seulement les évêques sont successeurs des apôtres, ils succèdent à ceux-ci, wicaria ordinatione, mais les apôtres étaient évêques, pour Cyprien. C'est le Seigneur qui a choisi les apôtres, dit-il dans euh, sa lettre 3, autrement dit, les évêques ou chef des communautés. Il y a plus que succession, il y a identification. Selon un texte du Désélo et Liwore, chapitre 6, entendu dans sa plénitude, se révolter contre les évêques, faire un schisme, c'est abandonner l'Église vivifiante pour un simulacre. La communion avec l'évêque, avec les évêques, est le seul moyen d'accéder à la source qui est le Seigneur et sa paix. On ne peut mieux souligner le rôle de l'épiscopat en tant que porteur de l'apostolicité au service de l'unité, c'est-à-dire de la charité. On ne peut mieux du coup suggérer que le climat où se déploie l'éclésiologie de Cyprien en général et sa pensée sur la succession apostolique en particulier n'est pas juridique, mais spirituel et sacramentel. Du reste, ce n'est pas du peuple que les ministres tirent leur pouvoir. On connaît, s'agissant du ministère eucharistique, la phrase de la lettre 63 de Cyprien, « L'évêque célébrant est revêtu de la personne du Christ grand prêtre. » Deuxième thème cyprianique, « L'évêque face à son peuple. » Cependant, si Cyprien ne dit pas expressis werbis que la communauté est détentrice de l'apostolicité, il existe une relation entre les évêques successeurs des apôtres et leur communauté. En vertu d'un principe énoncé dans un autre contexte mais de large portée, l'évêque est dans l'Église et l'Église dans l'évêque. C'est l'Épître 66. Le peuple offre avec lui, voir le traité de la prière chapitre 4, et au terme si émouvant de la dernière lettre de Cyprien, la lettre 81, dans la confession de l'évêque à l'instant de mourir martyr, c'est le peuple tout entier qui parle par la bouche de son chef. Chaque évêque à l'égard de sa communauté, le collège épiscopal solidairement à l'égard de toute la catholica, sont le signe, mais à ce coup efficace, le sacrement, encore que Cyprien n'emploie pas sacramentum à ce propos, qui fait que chaque communauté, comme toute la catholica, est en elle-même apostolique. C'est ce qu'insinue d'une certaine façon un passage de la lettre 33. Après avoir cité Matthieu 16, 18, 19, pour rappeler que tout évêque est pierre en son Église, Cyprien enchaîne, je cite, « De là de cette parole, à travers le cycle des temps et des successions découle l'installation des évêques et l'organisation de l'Église. L'Église est établie sur les évêques et toute action de l'Église est gouvernée par le moyen de ces mêmes chefs. » La succession épiscopale maintient l'Église dans la fidélité à sa fondation. Mais de l'action de cette Église, les chefs ne sont que les moyens, disons mieux les ministres de concert avec les clercs et le peuple fidèle, les moyens donc de son accomplissement. Résumons, Cyprien bloque la notion de succession apostolique sur les évêques. Cependant, sous sa plume, la notion de successio apostolica n'est pas de caractère juridique et la communauté n'est pas oubliée. Conclusion de ce deuxième point sur la théologie de l'épiscopat. Tant chez Tertullien et Cyprien que chez Irénée, la notion non juridique de succession apostolique se trouve toujours englobée dans un ethos d'ordre spirituel et théologal, sacramentel voire liturgique. Les paléochrétiens ne séparent pas l'aspect notionnel de la foi et son aspect existentiel, en sorte que la note d'apostolicité ne se dissocie pas de la note de sainteté. La succession apostolique n'est pas l'apanage des seuls évêques, Irénée ne méconnaît pas ce fait, Tertullien euh, pardon, Cyprien l'insinue, Tertullien y insiste bien davantage. D'où vient chez Tertullien l'insistance sur l'apostolicité des communautés en tant que telles et la subordination des ministères L'origine de ces conceptions est sans mystère. Tertullien est un archaïsant qui a pour idéal de petites communautés soudées et ferventes sur le modèle, croit-il, des églises primitives. Dans de telles communautés, par refus des clivages prédéterminés entre pneumatiques, psychiques et iliques, que postulait d'après lui l'anthropologie des gnostiques, surtout valentiniens, Tertullien ne souffre aucun super chrétien par fonction ou par nature. Les seules distinctions relèvent du mérite dans la sphère du don, ou plutôt du sacrifice de soi, continence et veuvage, martyr surtout. Les spirituels montanistes ne font pas exception, ils ne sont que des instruments de l'esprit qui les possèdent. Il semble que les psychiques auxquels s'en prend le traité d'Epudikitia usent déjà sur la postulicité des évêques les sentiments qui seraient ceux de Cyprien et que Tertullien repousse avec vigueur à proportion que ses propres vues étaient écartées. Entre Tertullien d'un côté, Cyprien et les psychiques ses devanciers de l'autre, la divergence porte sur la doctrine du rapport des évêques aux Églises. En clair, sur la façon de concevoir l'essence des ministères. Aux yeux de Cyprien, l'évêque n'est pas un délégué ni la succession épiscopale un pur signe. Mais on ajoutera qu'en matière de succession apostolique au sens précis, Tertullien, s'il récupère sur un autre plan quelque chose de la dialectique irénéenne évêque-peuple, ne marque pas un simple retour à Irénée. Il va plus loin que lui dans la spécification du rôle des évêques. Troisième point, beaucoup plus bref, le primat romain. Les différences ou les nuances que nous venons de déceler entre Irénée, Tertullien et Cyprien ont une répercussion dans l'idée que chacun des trois se fait ou ne se fait pas du primat romain. Irénée et l'Église romaine. On sait qu'au début de l'Adversus Eréses III, Irénée, renonçant à retracer la succession des évêques depuis les apôtres jusqu'à son temps dans toutes les églises apostoliques, annonce qu'il se contentera de la liste romaine. On sait aussi que ce moyen court n'est pas seulement une solution de commodité, mais qu'il est chargé de sens ecclésiologique. L'église romaine, fondée, assure le Lyonnais, dans ce qui apparaît aux historiens aujourd'hui comme une erreur manifeste, mais une erreur significative, par les deux apôtres Pierre et Paul, se trouve être, en tant que communauté et par ses évêques, dont la série a été établie par les deux apôtres, qui lui reste au demeurant extérieur, témoins privilégiés de la foi. Et à ce titre, les églises du monde entier, qui dans la foi romaine reconnaissent leur propre foi, doivent s'accorder avec elle. On sait enfin qu'une phrase de l'Adversus Ereses 3, 3, 2, obscure dans la vieille tradition latine qu'il a préservée, a prêté à une foule d'exégèses, mais tout pesé, c'est l'interprétation donnée autrefois par Marou, lequel reconnaît dans la dite phrase une conception proche de l'ecclésiologie de communion, mise en honneur par le second concile du Vatican, qui semble la plus recevable. Les lacunes de Tertullien. Dans quatre textes, « Prescription des hérétiques » 36, « Le scorpion » 10, « Le mariage unique » 8 et euh, « Pudicité » 21, où il évoque le ministère de Pierre, l'Africain ne met pas en question le rôle spécial de cet apôtre. Je ne veux pas ici entrer dans un détail dont j'ai traité ailleurs. Je soulignerai seulement que quant à un primat romain qui se revendiquerait de Pierre, Tertullien n'en dit rien de consistant. Dans la prescription 36, il voit bien en Pierre le fondateur de la série des évêques romains, dont il a ordonné le premier Clément, mais Paul et Jean subirent aussi le martyre à Rome, et Jean est à l'origine de la série des évêques d'Éphèse. Or, on ne discerne pas, semble-t-il, que cette série soit mise sur un pied inférieur à celui des évêques romains. Touchant les éventuelles prérogatives de Rome et de son évêque, Tertullien s'avère très en retrait sur Irénée, dont la postérité, ici encore, sera plutôt à chercher dans Cyprien. Cyprien, maintenant. « À tout évêque s'impose un ultime discriminant de légitimité, la communion avec Rome. Tel est, selon Cyprien, le contenu du primat romain. Ayant pour mission d'entériner, ou mieux d'enregistrer, les ordinations légitimes opérées localement, sans être en droit néanmoins d'exciper d'aucune prééminence dogmatique ou disciplinaire, Rome est centre » Il est vrai, indispensable de communion, par souvenir de Pierre, qui fut le premier investi, afin de signifier dans l'unicité et la priorité de cette investiture, l'unitas. C'est un rapport d'homothésie qui se trouve tracé entre le collège apostolique, Pierre, signe d'unité à sa tête, et le collège épiscopal, l'évêque de l'Ourps, signe de communion à sa tête. Irénée n'allait pas plus loin. Pour conclure, point de progrès linéaire, donc, d'Irénée à Tertullien et de Tertullien à Cyprien. Pour des raisons qui lui appartiennent, Tertullien joue une partie personnelle. Et c'est en réaction à elle que Cyprien, malgré sa dette envers son maître, est pour partie à comprendre. Plus exactement, entre les trois auteurs que nous avons envisagés, la filiation, au-delà des idées, pourrait s'établir comme suit. Irénée et la tradition asiate ont apparemment influencé Tertullien sur le thème de l'ecclésia Mater, mais ils ne lui ont pas fourni le paradigme trinitaire. Pas d'influence sur le reste. Tertullien se démarque d'Irénée en matière de théologie des ministères, et le primat romain, au fond, l'intéresse peu. Cyprien reprend et développe l'ontologie de l'Église telle qu'esquissée par Tertullien. Il se distancie d'Irénée en raison directe. Mais, il semble revenir à lui, quoique sur des plans différents et peut-être le dépasser tout en restant dans sa ligne lorsqu'il s'agit de l'épiscopat et du primat romain. Un tel modèle explicatif reste en toute rigueur conjectural et plus hypothétique encore au niveau des lectures, la détection d'une généalogie ou si l'on préfère l'établissement d'un stéma, du moins dans l'intégralité de ses branches. Car si l'on sait que Tertullien lut Irénée et que Cyprien lut Tertullien, on n'est pas en mesure d'affirmer la même chose de Cyprien à l'égard d'Irénée. Faut-il alors parler non pas de parenté littéraire directe, mais de consanguinité doctrinale diffuse Je ne peux entrer plus avant dans l'affirmation. En tout cas, directe ou diffuse, cette présence d'Irénée et des Asiates chez les Africains attire notre attention sur le fait que c'est vraisemblablement venant surtout d'Asie et non de Rome que le christianisme de la Grande Église dans le courant du IIe siècle avant Tertullien a abordé en Afrique, Et elle a donné naissance dans le domaine ecclésiologique à un développement dont il convient de souligner, pour finir comme j'ai commencé, qu'il pesa sur l'histoire ultérieure à son tour d'un poids considérable. Voilà.